Alors aujourd'hui c'est un jour très particulier au Maroc, c'est l'Aïd. L'Aïd c'est la fête nationale, la fête religieuse qui est super importante pour tout le monde musulman. Et donc le jour de l'Aïd, qu'est-ce qu'on fait On tue le mouton et puis on le partage en famille. Alors là, tu fais quoi Tu prépares quoi Bon, En fait, en, en vérité, depuis tout à l'heure, il est en train de déguiser les couteaux. Et alors Comment on le faisait nous avant, à l'époque, sur, sur de la pierre Ici, ils ont une pierre qui est, euh, qui est à la fois friable et à la fois euh, euh, relativement rugueuse. et il s'applique avec de l'eau à vraiment refaire le fil de la lame du couteau pour qu'il soit le plus tranchant possible. Alors il s'est passé un truc un petit peu particulier, c'est que nous étions à Essaouira euh, et là on a rencontré deux, deux familles différentes qui nous ont invités à faire la hide chez eux. Il fallait qu'on se décide et puis on a regardé notre timing sur la route et on s'est dit c'est... Pas sérieux, il faut vraiment qu'on pense à, à reprendre le chemin du retour, il faut qu'on passe par l'Atlas, etc. Donc on, on a décliné les invitations et puis on a repris la route en pensant euh, hier soir pouvoir arriver euh, jusqu'à Warzazat. Et puis ça n'a pas pu se faire parce qu'on a tardé à Issaouira à dire au revoir à tout le monde, etc. Donc on a repris la route avec euh, un timing euh, un peu ledge, on est parti euh, vers 18h, 19h de, euh, de Saoira et on est arrivé sur Marrakech, euh, il, était, il, il faisait déjà nuit. Donc qu'est-ce qu'on a fait Le réflexe habituel, on prend notre petite application park Fortnite et on s'en va chercher un camping, un endroit où dormir, euh, voilà. On n'a pas forcément trouvé sur le moment. Et puis il y avait un endroit qui avait l'air sympa, euh, qui a été ouvert par des Allemands, qui disait habiter dans un château sur 14 hectares. Euh, on s'est dit, il faut qu'on aille voir ça. Euh, et on est arrivé, c'était malheureusement fermé. Comme c'était la nuit, on a sonné à la porte, mais c'était la porte de la maison d'à côté. Et donc on a passé la nuit là en se disant, demain matin, on se lève à la première heure et puis on file, euh, on file sur Brasel. Mais les choses se passent pas toujours comme on veut. Au moment où on allait prendre le petit déjeuner avant de partir, il y a une porte qui s'est ouverte et là il y a Faye qui est sorti, qui est venu nous voir et qui nous a dit euh, qu'est-ce que vous faites euh, aujourd'hui. On a dit mais euh, nous on prend la route, là on s'en va sur Warzazad. Est-ce que vous avez déjeuné Je dis, non, on n'a pas encore déjeuné. Dans ce cas-là, je vous invite, venez, venez visiter et venez euh, faire l'Aïd avec nous. Alors euh, voilà, on s'est retrouvé embarqué dans euh, cette situation un petit peu rigolote avec euh, Faïd qui nous présente euh, sa famille et qui nous offre le petit déjeuner et qui nous invite à participer à l'Aïd avec ouais. eux. Alors quand je lui ai demandé si on pouvait filmer, il m'a dit non, et puis après euh, un peu de réflexion, il est revenu sur sa décision, il me dit euh, oui tu peux filmer, tu peux faire des photos. Donc On a participé à attraper le mouton, c'est un petit peu un rodéo. Là, ils sont partis pour attraper le mouton, ils se mettent à deux et puis euh, ils essayent de l'attraper. On va essayer tous d'y aller, on va l'attraper. En fait, c'est une vraie course d'attraper le mouton et euh, il ne va pas se laisser attraper comme ça. On est obligé de, de le cerner et de, et de faire en sorte euh, <rire> qu'il soit coincé dans un coin pour pouvoir l'attraper. Il a attrapé le mouton <rire> C'est compliqué hein, mon pauvre coco On lui a couru derrière. et... Puis, euh, on a fini par l'attraper et puis le rituel euh, habituel s'est passé. Il donne une prière dans l'oreille du mouton pour l'aider à partir vers le ciel. Bon voilà, je personnellement je ne me sentais pas de filmer ce genre de choses. On est dans le pays donc on respecte la tradition etc. On, on laisse faire tel que ça doit se faire. et euh... J'ai donc filmé jusqu'au jusqu moment de la prière, et, et puis voilà, je les laisse faire. Maintenant, je, je m'éloigne, je prends un petit peu de distance par rapport à ça. On s'est retrouvés en, en brigadier là-dedans, un petit peu sans, sans le vouloir, il faut le dire. Hein. Je ne peux pas regarder jusqu'au bout. Voilà, maintenant, euh, une fois que, que ça, ça a été fait, euh, on, on passe dans la jambe, on fait un trou dans la jambe avec euh, une tige, on décolle la peau et puis on gonfle le mouton pour décoller correctement la peau. Euh, D'habitude, ça se fait avec une pompe ou un compresseur. Nous, on n'a pas pensé à leur proposer une pompe, donc ils l'ont fait à la bouche. Alors là, c'est le gonfleur. <rire> C'est un petit peu complexe, là, pour décoller les pots. <rire> Mais en tout cas, voilà où on en est. Et là, euh, donc, euh, ils sont en train de dépecer le mouton, comme on le ferait avec un lapin chez nous. Euh, et, et, puis, euh, et puis après, ben, on va cuisiner. Est-ce que tu veux que je t'aide Là, on est sur l'étape sur qui est un petit peu cruciale. Et ça, c'est le boyau qui va être utilisé pour faire bah, des saucisses, des merguez, des choses comme ça. Donc là, au fur et à mesure, il nettoie toutes les parties et, il, il va séparer en fonction de ce qu'on va vouloir faire. Des brochettes, euh, des, des, des, des poêlés euh, d'abas euh, qu'on va faire sauter euh, dans de l'huile avec du cumin, euh, des choses comme ça. Euh. Je ne sais pas encore comment ils ont décidé de le préparer. Tu connais tout par cœur. Tout quoi. Le calibre, le, le métrage. D'accord. Euh, toutes les.. Euh, tout ce qu'on fait avec euh, tout ce qu'on fait avec les boyaux tu connais très bien, très bien. là maintenant on a retiré euh, tout ce qu'il y avait à l'intérieur et on se trouve avec les éléments qui sont euh, séparés c'est à dire euh, les boyaux euh, c'est à dire euh, euh, les les cripes, la crépine, le cœur, les poumons, le foie, euh, et tout ça, ça va servir pour des préparations différentes. Traditionnellement, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai entendu jusqu'à maintenant, les poumons, c'est la partie qu'on garde et qu'on va donner aux pauvres. Euh, pour le reste, ça va servir dans différentes recettes. Et entre autres, on vient d'apprendre une petite astuce, c'est-à-dire que pour euh, le couscous, les tagines, etc., il y a une petite préparation que l'on fait avec euh, une base de tripes, euh, un petit bout de crépine, un petit bout de poumon, un petit bout de foie, euh, tout ça avec du sel euh, qu'on va rouler, on fait un, un petit carré comme ça et on va les rouler les uns dans les autres et puis on va l'attacher avec du boyau et on va le laisser sécher pendant un mois, un mois et demi. Au soleil, ça c'est quelque chose que l'on va garder pour mettre dans le bouillon, pour donner du goût, pour donner du corps au plat cuisiné. Alors le mélange pour les brochettes c'est une base d'oignon avec du persil, du sel, du poivre, du curcuma, du cumin, du paprika et puis voilà on a à peu près tout. Alors là on est en train de préparer les, ce qu'on appelle les boules fèves. Les boules fèves, ce sont des morceaux de foie, de poumon, de cœur qui ont grillé d'abord euh, à plat euh, sur, sur une grille directement sur le, sur le canon, le barbecue euh, local. Et une fois qu'ils ont bien grillé, on les coupe en morceaux et on les roule dans de la crépine, on les met sur des brochettes et on va les refaire griller après les avoir assaisonnés. Euh, oui, premier, premier, premier, premier, premier, premier, Chez nous quand on fait des brochettes, on fait des brochettes où on met un morceau de viande, un légume, un morceau de viande, un légume, c'est soit de l'oignon, soit du poivron, soit, de, soit des tomates. Ici, quand on fait des oignons avec les abats, en tout cas, on enfile. Euh, un morceau de poumon, un morceau de cœur, un morceau de foie et puis au milieu, ben, on met des morceaux de, de gras, en fait de la crépine qu'on a roulée euh, ça va permettre à la viande de pouvoir euh, être un peu plus moelleuse et un peu plus savoureuse. Euh, mais au delà de ça, moi ça me rappelle tout un tas de souvenirs parce que quand j'étais petit, je me rappelle qu'avec mes parents il y avait des petits camions euh, dans lesquels euh, il y avait des gars qui faisaient des, des petites brochettes comme ça. Alors le soir, euh, quand c'était l'heure de, de l'apéro ou l'heure de manger, euh, il n'y avait pas encore tous ces camions à pizza, tous ces trucs à burger, kebab, etc. Et donc on allait avec mes parents, et euh, mes parents buvaient euh, l'apéro et on commandait des brochettes. Et c'était ces brochettes-là, et moi je ne savais pas, mais j'étais euh, tout petit, je devais avoir euh, 5, 6, 7 ans et donc je, je vais retrouver les odeurs et les saveurs que j'avais avec mes parents quand j'étais petit. Voilà c'est un grand bond en arrière puisque les brochettes sont prêtes, on les assaisonne avec un petit peu de sel et de cumin, on mélange le gras et la viande et franchement qu'est-ce que je regrette de ne pas avoir participé un peu plus à ça quand j'étais tout petit parce que au final c'était la même chose, je voyais mes parents se régaler et là c'est vraiment du délice pour les papiers. Voilà ce nouvel épisode assez inattendu s'achève, merci à Fad et à sa famille de nous avoir accueillis dans cet endroit exceptionnel et de nous avoir fait participer à cette fête familiale. Honnêtement on ne pouvait pas rêver mieux et on va penser à vous toute notre vie le jour de l'Aïd. Comme toujours il est difficile de quitter les gens au Maroc et nous aurions pu rester là quelques jours supplémentaires mais la route nous appelle et les gorges du Dadès sont encore loin. C'est d'ailleurs là que nous avons rencontré le groupe Tassout Animal dont vous entendez la musique en arrière plan. Merci à vous de nous suivre et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures.